Et voilà c'est ça d'être une femme j'arrive pas à faire mes équilibres c'est <coughs> bah, super intéressant tu es au centre hein. quand on est au centre donc on vole Oui. quand on est au centre on vole entre les deux Oui. centre c'est sud d'un côté nord mm. de l'autre mm. et nous on est là oui. à faire l'équilibre là ici alors on fait l'équilibre ici qui peut faire l'équilibre quand on est libre. Donc on est bien chez les SDF dans la rue. Les écuits, les écuis distants Regardez, dans la rue ils sont